Le syndrome de Clove est une maladie génétique orpheline liée à une mutation d'un gène, mutation de type gain de fonction, du gène PIC3CA, qui est un gène qu'on retrouve dans la plupart des cellules. Lorsque ce gène est trop activé, il est responsable d'une croissance excessive des cellules et d'une prolifération anormale de ces cellules. Cette, cette croissance et cette prolifération vont aboutir à des hypertrophies chez les patients, des hypertrophies, donc des grosseurs de membres, d'une jambe, d'un bras, ou parfois peut toucher certains organes. Et notamment, celle se développe en touchant les vaisseaux, aboutissant à des déformations vasculaires qui vont grossir au fil de l'âge, déformant les patients et aboutissant, au bout d'un certain moment, à engager leur pronostic vital du fait du risque de saignement ou de compression d'organes. Nous avons identifié un premier patient porteur de cette pathologie, eu l'idée de créer le modèle de souris portant cette mutation. J'étais en charge du, donc, du modèle murin euh, de la maladie de Clove euh, qui nous a permis de reproduire exactement euh, les phénotypes des patients et de voir l'impact euh, du médicament sur euh, ces souris. Et nous avons euh, traité ces souris par un médicament qui est en cours de développement euh, clinique, un, un médicament de cancérologie euh, qui a été designé pour bloquer spécifiquement euh, cette mutation p 3 ca Et nous avons donc donné le médicament aux souris et observé un effet spectaculaire puisque nous avons permis euh, aux souris de survivre. Nous avons observé une réduction des différentes tuméfactions, augmentation de taille de pattes qui est réduisée, hypertrophie vasculaire qui disparaissait, amélioration des différentes fonctions d'organes de ces résultats, nous sommes ensuite euh, passés chez l'homme. Nous avons donc traité 19 patients, euh, 15 enfants et 4 adultes, euh, donc de 4 ans jusqu'à 50 ans. Le médicament a eu un effet spectaculaire euh, chez sur l'ensemble des patients, mais euh, j'ai en tête quelques euh, patients pour lesquels l'effet a été remarquable, avec euh, un résultat inespéré, notamment, euh, je pense à un adolescent qui était en troisième, euh, qui allait à l'école euh, le matin sur un brancard ne pouvait rester qu'une demi-heure ou une heure à l'école en raison de douleurs extrêmement invalidantes. Ça faisait cinq mois que j'étais au lit, j'avais mal dans tout le côté gauche, j'étais sous morphine. Quand j'ai pu bénéficier de ce traitement, euh, j'ai commencé à le prendre et tout de suite les résultats se sont fait sentir, quelques semaines après, euh, j'ai pu reprendre les cours petit à petit, euh, reprendre toutes mes activités, loisirs, euh, vie familiale et euh, diminuer la morphine jusqu'à m'en passer aujourd'hui. C'est la première fois qu'il que j'ai un traitement de cette efficacité et euh, j'ai pas ressenti des fausses. Ce travail nous a permis donc de créer un premier modèle murin et de comprendre comment cette maladie se développait, comment elle progressait, d'améliorer notre connaissance de la pathologie. Nous allons continuer dans ce domaine-là pour essayer de pouvoir développer, pourquoi pas, de nouvelles approches thérapeutiques. Mais surtout, représente un formidable espoir thérapeutique pour l'ensemble des patients concernés atteints de cette mutation du gène PIC3CA.